concerto ici oula salut tout le monde, j'espère que ça roule j'ai l'impression que là il y a un petit pépin vas-y Angie ouais, pat... la petite panouille direction le boulot pas deux jours fériés consécutifs Aujourd'hui tout le monde va sur la route Et puis voilà, let's go Pas même constat que hier hein. Ça roule C'est chargé mais ça roule, pas de problème Oh ça salue Hier il y a Christine qui me demandait ce que c'était pour moi quelqu'un de vieux À partir de quand elle était vieux, parce qu'elle a 70 ans et qu'on vit encore à 125 Et elle s'éclate euh, Elle a mis ça sur ma vidéo de mardi là, sur. Euh, je dis que dans le public il y avait euh, de 7 à 70 ans et Effectivement dans un cas comme ça, et eh ben euh, oui il y a des jeunes et il y a des vieux Maintenant dans le reste du temps, au cas par cas, pour moi quelqu'un de vieux c'est quelqu'un qui se revendique comme l'étant en fait, euh, si tu me dis que t'es jeune, bah t'es jeune, si tu me dis que t'es vieux, bah t'es vieux, peu importe ton âge, il y a des gens de 70, c'est plus qu'ont des vies et euh, des quotidiens, des journées plus intéressantes que des gens de 20 ans et moins, quoi. Donc ça veut rien dire, et puis continuer de conduire une moto à plus de 70 ans, bah, c'est énorme, c'est trop cool. C'est-à-dire que la moto c'est une passion, et si elle te tient jusqu'au jusqu bout de tes jours, il euh, n'y a aucune raison de s'en défaire, quoi, comme les autres passions d'ailleurs. Putain, le passage piéton il est là les gars Ça c'est le public de quotidien qui a la bourse Et voilà, travail oh non. Et ben ça y est, ça meule officiellement la nuit il fait super froid là Comme il reste de l'essence d'ailleurs on va essayer de s'en inquiéter un peu. On va passer, euh, on va aller faire un tour, on va faire un crochet essence parce que demain je compte retourner au rugby, donc refaire un aller-retour en plus, ça ne tiendrait pas. Voilà. Il sait plus passer les vitesses, le père la noire. Et puis, c'est plus respecter une limitation surtout. Un peu vite là mes amis quand même. Oh la vache c'est pas là que je voulais passer. Tant pis. Clignotant, bien joué camion. Ah bon, la flemme d'aller chercher de l'essence J'ai froid, je suis fatigué Ça va attendre à demain Ça devrait tenir Bon, bonne soirée, merci d'être resté jusqu'au bout À demain Et puis au pire, j'ai un bidon à la maison Tchao